tout le monde allez voir j'espère que vous allez bien je suis très heureux très très très heureux de vous présenter la dernière vidéo consacrée aux meilleurs deck pool 2 aux 7 meilleurs decks pool 2 vous avez déjà vu les 7 meilleurs decks pool 2 les decks les plus polyvalents les euh, set dominant de la méta dans cette vidéo qui sera, je pense, un peu plus courte que les autres. On va tout simplement parler des trois decks alternatifs. Alors évidemment, je vous invite à regarder toutes les vidéos, comme ça vous allez pouvoir maîtriser au mieux la méta. Connaître le deck adverse est plus important que, de, que connaître votre deck. Ça, c'est la théorie générale des jeux de cartes, donc c'est très important de connaître la méta et donc de savoir quel est le, le gameplay finalement, le game plan de l'adversaire, donc vraiment regardez toutes les vidéos pour connaître tous les gameplays euh, et puis même vous allez prendre du plaisir aussi si évidemment, je l'espère, si vous aimez Marvel Snap et euh, regardez la petite intro de la première vidéo si jamais vous avez envie de savoir pourquoi c'est important de tryharder le pool 2. Je pense vraiment qu'il y aura des compétitions en pool 2. Je pense qu'il y aura un ladder spécifique au pool 2, même si certains seront à 3, pool 3, pool 4, pool 5, je ne sais pas. Il y aura quand même la possibilité, je pense, comme sur Hearthstone, de choisir euh, bah Hearthstone classique ou Hearthstone Wide ou Hearthstone standard. Bah là, ce sera pareil. On pourra dire, bah, je vais plutôt, je suis à 2500 de collection, mais je vais dans le ladder pool 2 parce que j'aime bien cette méta, je maîtrise cette méta, etc. Donc voilà, et dans ce cas-là, ce sera important de maîtriser les decks pool 2. Cette vidéo, j'ai presque envie de vous dire qu'elle est, euh, on va dire, encore plus importante si jamais il y a de la compétition, parce que justement, ce sont des decks alternatifs, des decks un peu counter, finalement, qui vont dépendre de la méta. Ce sont des decks qui, finalement, là, en l'état euh, euh, je tourne la vidéo au moment où il n'y a pas encore de compétition sur le Pool 2. Ce sont des decks qui vont finalement être un peu moins forts que les autres. Mais justement, ils seront plus forts ensuite. Enfin, pas forcément plus forts, mais en tout cas, si dans une méta logiquement en plus en pool 2 il n'y a pas un million de decks, donc il y aura des decks, pool, euh, des decks euh, tiers S donc c'est le, le top, tiers, euh, ou tiers 1 on va dire, tiers 1, tiers 2, tiers 3 donc les tiers 1 en général seront plus joués que les autres si par exemple il y a deux decks tiers 1 ils vont être joués à 30% 30% et le reste ça sera à 40% donc ça veut dire 60% de la méta ce sera peut-être 2 ou 3 decks et là à ce moment là ça peut être très intéressant de jouer justement des decks alternatifs qui peuvent les contrer donc le premier deck c'est quoi C'est un zoo euh mes versions euh, ongoing. Donc, on joue du Sandman, on joue du Spectrum. Il y a évidemment Ebonimo, il y a Armor, il y a du Lézard, Cosmo. Ce que j'aime avec ce deck, c'est qu'à la fois, il y a le côté surprenant. Alors, pour le moment, le, le côté surprenant, il n'est pas très important parce qu'il y a tellement de decks différents que... bon Mais ça peut aider. En vrai, à un certain niveau, contre des très très très très bons joueurs, ça va aider qu'à la fin, finalement, le Spectrum peut, puisse surprendre l'adversaire. Et évidemment, il va pas s'en douter. Ou alors un Blue Marvel, ou alors un Kazar à la fin. Enfin voilà, c'est ça va un petit peu... Dans la tête de l'adversaire, les fils vont se toucher, si je puis dire, parce que ça va. le deck, qui part un peu dans tous les sens, avec ce côté ongoing et ce, sort, ce côté zoo. Il y a du Sandman, qui est la carte clé contre le deck Kazoo. Deck Kazoo, qui selon moi, est un des meilleurs decks pool 2. Donc, il risque, quand il y aurait de la compétition, d'être ultra joué. Et Sandman va être la carte counter, qui en plus de ça, rentre bien dans le deck. On balance plein de T1 au début. Il y a l'Armor pour les protéger. Donc, justement, c'est pas comme un Kazoo qui va jouer ses T1 à la fin. Et ensuite... Sandman, Blue Marvel Spectrum, ou alors Kazar, Blue Marvel Spectrum, donc ça c'est assez intéressant. On a l'alternative 2 qui ressemble, en gros il y a Unslow, euh, on n'a pas le, le Sandman, mais on a le Unslow, donc c'est un petit peu la même chose, mais avec un peu plus de polyvalence si je peux dire, mais ça reste un deck zo-ongoing, euh, voilà un peu compliqué pour l'adversaire à, à juger qu'elles vont être vos plays, parce que ça part un peu dans tous les sens, donc c'est assez intéressant, c'est pas que t 1 sur le tour 6. Et le troisième, c'est un contrôle, mais un contrôle avec du Sandman. Voilà, le Sandman qui peut vraiment, qui peut être horrible. Hein. Typiquement, c'est pour ça que euh, ce sont des decks alternatifs à, à, à jouer en fonction de la méta. Et je pense qu'à partir du moment où le jeu ne sera pas compétitif, il n'y aura pas un ladder avec un classement des meilleurs joueurs. Il n'y aura pas de decks qui vont vraiment être ultra joués et qui vont être devant, ce qui est pas si mal. Mais bon, on a envie aussi que le jeu perdure, et pour qu'il perdure, bon ça c'est un autre débat, mais il faut qu'il y ait de la compétition, sinon le jeu, un jeu de cartes sans compétition disparaît, ça c'est comme ça depuis euh, 30 ans maintenant. Euh, et donc voilà, Sandman très fort contre Kazoo, donc côté contrôle, il y a Lich qui est intéressant, qui donne un peu de polyvalence pour pouvoir battre les decks Dino par exemple. Et l'Enchant pour Dino. Il y a le Chang-Chi aussi. Euh, donc voilà, c'est un deck contrôle, mais voilà un peu plus teché finalement que l'autre deck contrôle que j'avais proposé. Alors, je vais faire quelques petites games avec les decks. Je vais pas en faire beaucoup parce que déjà, je suis en pool 3 selon le jeu, vu que je suis 512. Euh, même si j'ai pas cliqué sur mes trucs, je pense qu'ils considèrent que je suis 512. Donc, je suis pool 3. Donc, le problème, c'est qu'on me propose des adversaires qui sont pool 3. Voilà, parce que je suis bloqué à 10 000 crédits. Et en même temps, la méta est trop riche pour que ces decks puissent vraiment avoir une value, une puissance à ce moment-là. Donc euh, voilà, je, je vous dis en avance, hein, je, risque de, je vais faire combien Peut-être 2-3 games par, euh, par deck, mais je risque de me faire casser la tête. Bon, après les decks restent forts, hein. les decks restent très forts. Et puis après je peux aussi tomber contre le match-up qui est bon. Mais voilà, ce sont des decks de match-up. Voilà. Je vais quand même snap parce que je suis un gourmand, mais ce sont des decks de match-up, ça c'est important, le... enfin, important à le savoir quoi. Simplement. Euh, le petit armor qui va bien. Bon on a vu Nightcrawler T1, donc j'imagine que c'est pas un deck Kazoo. Donc le Sandman ne va pas servir. Après parfois il y en a qui jouent Kazoo un peu n'importe comment. Cosmo. On peut Cosmo à gauche. On peut Cosmo à gauche parce que Cosmo il a euh, le ongoing, le continu, donc il prendra Spectrum, ce qui est pas si mal. Ça me permettra de gagner la voûte. Euh... Ah c'est dommage. Est-ce que je joue Sandman Je crois que je vais Sandman à gauche. Après je joue qu'une carte par tour. Et lui aussi. Écoutez, je prends le risque. En espérant qu'il aille à gauche. Mais la zone négative, elle fait flipper. Ouais. Bonne nouvelle. Swarm Master. Ok. Donc. Est-ce qu'il va aller sur zone négative Est-ce qu'il va aller au centre A gauche, on a gagné avec ça. Le truc, c'est qu'il a qu'une carte par tour. Je pense qu'il va pas aller sur zone négative. Après, euh, je pense qu'on doit, on doit quand même plutôt aller là. Techniquement. d'ici Intéressant. Donc là, il nous faut notre spectrum. Trazut. Si on avait Spectrum, vous voyez, on gagnait. On faisait Spectrum à, à droite. Ça nous permettait de gagner. Donc oui, ça aurait été intéressant. Bah bon, là on va on va perdre, hein, je pense. Euh... Malheureusement, on va perdre à l'écart genre vraiment Parce on ne joue qu'une carte il est 5 il est 6 donc lui il va jouer un truc qui est plus gros bon putain on va partir Vous voyez là c'était vraiment alors c'était un spot intéressant bon c'est pas un match up qu'on va cibler mais on a des cartes qui sont quand même très cohérentes et donc voilà on peut quand même gagner mais logiquement on est quand même censé être derrière en termes de win rate ça c'est indéniable donc c'est pas le deck qu'on va ouais. en fait l'idée des decks euh, alternatifs c'est qu'ils sont polarisés voilà à partir du moment où vous avez compris ça deck polarisé donc Très bon match-up contre une certaine range, très mauvais contre d'autres. Voilà. Donc là, on a un match-up qui est pas bon. Mais vous voyez avec ce, avec le lieu finalement, avec le, avec la, enfin avec le surtout. Je pense qu'il y avait moyen aussi on pûchait Bonimo avant. Ok. On va snapper Écoutez, je pense que je vais faire un truc comme ça. Bah enfin, je sais pas. Est-ce que je fais Bonimo à gauche Ah les Bonimo je m'en fous de leur envoyer dans la main. Je pense que je vais reprendre une autre ligne. Par contre c'est bien les Iceman, ça le bloque bien. Je bien un truc de ce style là. En vrai c'est dur à battre, hein. En vrai, c'est du rabat comme c'est 12 points. C'est deux cartes, c'est 12 points, c'est énorme hein. Sachant qu'il y a du Blue Marvel. Est-ce qu'on fait ouais, Khazar c'est strong quand même. Kazar c'est pas mal. Le brood ici. Donc là de toute façon on ne pourra pas gagner. On va se prendre un peu de mana je pense pour le prochain tour. Ah il y a armor. Waouh magnifique. Écoutez armor c'est magnifique. On va armor Iceman. Ou alors on, on garde. Hein. En vrai on fait juste Blue, Blue Marvel ici. Et on garde un peu le côté, euh, le côté surprise du euh, armor. Ou armor Kazar par exemple sur Hôtel de la Mort. Ça peut être sympa. Ouais l'armor elle est bien là avec Hôtel. Bon on sait pas quel souci va nous manger Et je pense que ce sera ça Ou alors plein de T1 Les T1 on... Ouais peut-être plus de T1 Ça ça et ça hein. En vrai c'est pas mal hein. On en met ici Ouais c'est pas mal ici Et vous voyez ce Sandman ne sert à rien En fait Sandman C'est vraiment pour moi la carte la plus polarisée du jeu C'est pour 4 mana C'est impuissance C'est catastrophiquement nul et en même temps, c'est instant win contre pool 2 Kazu, mais même en pool 3 Zabou, par exemple. Zabou, Surfer d'argent. Voilà, c'est une carte qui pourrait, pour le moment, même en pool 3, alors certes, il y a pas mal de decks Zabou, il y a pas mal de decks Surfer, mais il n'y a pas suffisamment de ces decks-là pour que ce soit bon. En fait, il y a un truc qui est important, c'est que parfois, quand on joue en pool 3, on met des... Moi, j'aime pas trop les cartes tech pour le moment en pool 3. On met des cartes tech dans nos decks, des enchantresses, des Chang'Chi, etc. Des Sandman, pourquoi pas. est okay, la carte la plus polarisée. Parfois, ça va nous faire gagner. Et là, on va le voir tout de suite. C'est genre Instant Win. Et parfois, ça va nous faire perdre. Ça va plus souvent nous faire perdre. Sauf que quand ça va nous faire perdre, c'est juste que la carte, on l'a pas jouée. Parce qu'on a joué une autre. Mais si à la place de cette carte, on avait une meilleure, bah on aurait peut-être joué la meilleure. Et peut-être qu'on aurait gagné le match. Et en fait, quand on on ne voit pas spécialement que l'on perd avec alors que quand on gagne on voit donc souvent ça va être une victoire pour deux ou trois défaites mais en fait dans votre tête vous voyez c'est un espèce de biais bizarre bah on a l'impression que c'est un un ou c'est même deux hein. on va dire ouais mais je gagne quand même souvent avec mon sandman ou je gagne souvent avec mon enchantress et en fait non enfin si vous faites un certain volume hein, si vous faites quatre games peut-être que oui vous allez en gagner trois sur quatre sur un malentendu mais mais voilà ça c'est important d'essayer de bien analyser ça et pour le moment, je trouve que même pool 3, alors qu'il y a quand même des decks qui sont un peu au-dessus, il y a quand même beaucoup trop de decks. Et c'est normal, il n'y a pas encore. Enfin, on va pas refaire... on va pas faire le débat, mais il y a pas encore de compétition sur le jeu. Enfin, au moment où je fais cette vidéo, peut-être que si vous la regardez dans 6 mois, 1 an, et c'est le but aussi de cette série de vidéos, c'est qu'elle perdure. Je pense que le pool 2 ne va pas changer. Ok. Euh... On va faire Cosmo ici. Parce qu'en fait, il y a moyen qu'il fasse Heimdall au centre. Et ça bloquera son Heimdall. De toute façon, il ne pourra plus jouer ici à gauche. Vous voyez bah, En vrai, on va quand même à gauche. Ouais. Je pense qu'il y a un truc comme ça. Et euh, je ne sais plus ce que je disais. Et donc oui, il y, y a... Le truc, c'est que... Quand il y aura de la. Je sais pas si j'ai pas perdu mon fil le fil de ma réflexion. Mais euh, quand il y aura de la compétition, il y aura forcément des decks qui seront plus joués que d'autres. Quand il y aura un ladder, les joueurs vont naturellement aller regarder comme on fait sur Hearthstone, le top 50, le top 100, euh, que sais-je. Ils vont dire ah putain le, le, le dixième meilleur joueur de la région, il joue ça, putain, moi j'ai les cartes, allez je vais jouer cette version. Est-ce qu'il faut pas faire plein de... enfin pas, pas plein de merde mais... On peut gagner ici. Quatre. 3 Ah il y en a forcément un qui va mourir, ça c'est problématique. À gauche on est sûr de gagner, ou alors il y a une lame dalle au centre. Ah, il va lame dalle forcément à, go à droite. C'est ça. Ça bloque à gauche. Je crois que je vais faire Spectrum. En vrai je prends le moins 2 ici. Et je crois qu'il... Ouais. My bad, my bad. enfin, bah, my bad, euh, je sais pas. Ouais, si. J'avais pas de play. Hein. Je pouvais essayer de gagner à droite. Mais c'était vachement risqué, mais en vrai, il y avait un play. Je crois que j'ai peut-être fait une nade. On va sur le contrôle. L'autre, le, il est, euh, c'est la même chose. Hein. C'est juste sans, Sandman. C'est l'Ungoing Zoo. Mais c'est juste la, même, la même, même version, sensiblement, sans Sandman. C'est juste un Zoo qui est un peu plus particulier pour l'adversaire à contrer. J'ai l'impression que j'ai perdu le fil de mon raisonnement J'avais un raisonnement mais je sais plus quoi Bref En tout cas voilà euh, Quand il y a des, de la compétition sur un jeu Il y a un moment des decks qui sont plus joués que d'autres Et à partir de ce moment là c'est des decks Qu'on consid... Qu peut considérer comme faibles Finalement qui reviennent devant Parce que ce sont des decks qui sont des decks counter Tout simplement Donc ça ça va être assez intéressant de voir comment ça va évoluer Et donc oui non je parlais De, de, de, pardon, de, de la série de vidéos L'idée c'est que les, les decks que je propose, euh, je pense que... Enfin voilà, les, le pool 2 va plutôt rester tel quel, hein, je ne le vois pas évoluer. Et donc j'espère que dans un an, dans deux ans, on puisse regarder... C'est pour ça que j'ai quand même beaucoup travaillé cette série, enfin je sais pas si ça s'est vu, mais j'espère en tout cas. Et euh... Ok. Donc ouais, j'ai beaucoup travaillé la série de vidéos pour que ce soit intéressant. Euh, à l'avenir, dans un an, dans six mois, dans deux ans, dans trois ans, peut-être de la re-regarder, de se dire, ah ouais, bon, bah, toujours, ce deck-là est toujours intéressant, etc. Bon, les arts, hein, c'est ce qui a le plus de points. À droite, non. En fait, j'ai envie que sa créature elle soit là et que je fasse Chang-Chi dessus. Mais là, il joue rien. C'est moi qui commence. Je pense que j'ai perdu. Il a l'initiative. En fait, si j'avais l'initiative, j'aurais gagné. Vous savez pourquoi Parce que j'aurais fait ça. Pas enfin, une chance sur deux. Soit ça. Soit ça. Et vu que lui, il va infinite, j'aurais gagné une des deux lignes. Et le problème, c'est que là, il va... C'est moi qui commence, donc ça ne marche pas. Là c'est moi qui commence donc, donc ça marche pas pour le coup Mais là c'est un match-up qui est gagnable Mais hein. voilà Je vous avais dit hein, on, on va se faire déchirer hein. Soit on joue contre du pool 3 Soit on joue contre des decks qui finalement Qui ne sont pas C'est pas qu'ils ne sont pas méta, Mais bah, qui sont pas assez tech et meta, quoi. Donc vraiment voilà, Les decks alternatifs essayez de les garder en tête De savoir qu'ils existent et, et à un moment Ils vont ressortir et peut-être que ce seront même les decks dominants à un moment. Mais ça peut pas être les decks dominants. Mais ça peut être les decks qui dominent avec. Ouais. Bon, faut pas snap. Hein. Là je snap vraiment parce que j'ai envie de le faire. Mais... mais voilà très important. De garder en tête ces decks alternatifs. et de. Euh... Bon vous voyez hein, ce qui les caractérise c'est Sandman hein, principalement. Et vous voyez, c'est pareil, le deck contrôle. Parce que ça, c'est le deck contrôle, en fait. Le deck contrôle, on va dire. Euh, alternatif. Il se polarise un peu plus sur deux decks. Il y a le Sandman pour le Kazoo. Et il y a la Liche pour le Dino. Donc voilà, on est vraiment sur le deck qui. On est vraiment sur un deck qui va théoriquement être devant. Les deux meilleurs decks, on va dire, de la méta. En tout cas, deux decks qui peuvent, à un moment, dominer la méta. C'est-à-dire le Moon Girl Dino et le machin. Même s'il y a d'autres decks. Hein. Et vous l'avez vu dans la vidéo, il y a plein plein de decks différents. Quel mais... Girl maintenant Ça me paraît très intéressant. Le problème, c'est qu'il joue tous ses T1. Mais à cause de l'île de Muir, c'est dommage parce que là voilà, pour le coup Sandman aurait été excellent. Bon, à droite on a gagné vu qu'on a Chang-Chi sur euh, Ebonimo. Donc là on va... Euh... Est-ce qu'on a besoin de Sandman Il a trois cartes en main, il en a plus beaucoup. Je pense que je vais juste faire mon Cosmo ici. Lazard. Liche. Liche, je pense. Ah, j'aurais dû avant. Je crois que j'aurais dû euh, faire ça maintenant. Parce que là, en fait... Euh il a trois. Je crois que j'aurais du Sandman en vrai, c'est con parce que là il va jouer trois Créa Et en fait j'aurais. Ah, je crois que j'ai fait une connerie. Déjà peut-être Cosmo ici, mais après c'était pas évident de savoir. Et je pense que même avec mon chang je perds là. Parce que Là je pense qu'il va aller au mid. Bon on essaye, on s'en fout, hein, mais. Ouais, le problème c'est qu'il met une créa. Après je sais pas Sandman, je pense qu'il avait des plays alternatifs pour pouvoir euh, bah, ce play là typiquement. Ah, voilà. Bon c'est le problème des decks control, c'est que ça dépend trop des decks de l'adversaire. Euh, je vais arrêter la vidéo ici, l'idée c'était vraiment de vous présenter sur tous les decks. Mais euh, voilà, ça n'a pas trop de sens. On est trop avancé. De... Malheureusement, on est trop à cause des crédits bloqués. Est... J'étais obligé quand même de ne pas perdre trop de crédits. Donc on est trop avancé dans le pool 3. Et puis voilà, c'est vraiment des decks qui peuvent être bons dans un mois, dans deux mois, dans six mois, dans un an. Mais j'avais envie de vous les présenter. Comme ça, ça clôture vraiment la série de vidéos sur euh, les meilleurs decks pool 2. Parce que ça fait partie des meilleurs decks pool 2. Mais dans une certaine méta, vous voyez. Qui va arriver. Enfin, je le sais d'expérience, elle va arriver cette méta à un moment. À part s'ils décident de ne pas du tout faire de compétition sur le Pool 2. Mais ça me paraît très bizarre. C'est quand même un format qui est très intéressant. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous tourner cette, ces, ces 8 vidéos. Euh, voilà, j'espère que ça va vous aider. Je vous euh, embrasse fort. N'hésitez pas à bah, les regarder, à en parler à vos amis qui débutent sur le jeu. Il y a également une série sur les meilleurs decks pool 1 que j'ai fait. Donc, je pense que c'est vraiment euh, une très très bonne base. Les meilleurs decks pool 1 et les meilleurs decks Pool 2 pour vraiment maîtriser le... Euh, maîtriser le jeu tout simplement voilà je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt ciao, ciao tout le monde